T'es où Je suis au labo. Ah bah je suis au mieux d'homme. What okay. L'astro était sur oh moi Gros. Oh Il va faire apparaître sur l'astro. Je suis au milieu d'homme là où je suis Ouais bah moi en fait je suis parti dans les labos parce que tu m'as dit sur le labo. C'est quelque chose de fou mais très peu de chance que ça Putain, ça a marché. Ok. Bah vas-y, mais quelle arnaque tu lâches lâche pas, pas les quitte à crever. Ça ça pas pas Yo, salut à tous. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin cette petite vidéo. Euh, je vais développer ça en deux étapes. Déjà, dans un premier temps, je vais de la stratégie et après de, euh, de, de, de, de des des petits, des des petits nouveaux, donc okay. déjà bon, comme vous pouvez le voir là, c'est un stream. On était en live donc tout le temps sur Twitch. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mais maintenant je pense que tout le monde le sait. Donc là, la partie on a fait 70 en no power. Donc sur Moon, il suffit simplement de pas allumer le courant. Euh, on peut avoir Mastodonte et Passe-Passe euh, dans cette map, mais là on vient de voir là tout de suite qu'il y a un espèce de petit bug. Il y a un zombie qui m'a tapé dans le plafond. C'est un des trucs qui peut arriver. Euh, rien de rien de bien méchant donc au niveau de cette strat, ce qu'il vous faudra c'est donc euh, l'arme spéciale euh, les lasers au début mais on s'en fout il faudra si vous la jouez à deux euh, moi je conseille de prendre les tuyaux parce que vous allez voir juste après euh, il y aura le cosmonaute et le cosmonaute qui fait vraiment chier et vous pouvez en fait le one shot avec les tuyaux des si vous avez la chance et vous les, si vous les lancez correctement là vous allez voir je vais me mettre à côté et je vais vraiment le lancer droit ça va pas le tuer ah si ça le tue bon, bon voilà du premier coup du coup euh, voilà faut les tuyaux et les trous noirs pour sortir des bonus. Vous allez voir directement dans la deuxième partie comment on sort des bonus, donc en no power pour ceux qui savent pas et ceux qui ont envie peut-être de nous battre ou d'essayer de, ouais, ouais. de la jouer. Donc euh, au niveau du dôme, avec euh, donc euh, en apesanteur, quand il n'y a pas d'oxygène pour utiliser la machine à hacker, faut qu'elle soit au spot le plus proche. Donc de l'autre côté du, du sas, directement il y a un emplacement pour la machine à hacker. Donc là, on jette un trou noir le plus proche possible. Là, mon pote, il attend mon feu vert. Yeah, yeah, et dès yeah, yeah. qu'il y a un atout, il va chercher wow. la machine à hacker et revient directement. Pendant que lui, il est en train d'hacker, il faut que moi, je le bon. protège. Je le protège après, donc, pour qu'il aille ouais. récupérer son casque. Donc là, il a quelques secondes vraiment avant ouais. qu'il meure à cause de l'oxygène. Donc c'est ça, voilà, qui nous permet de... de recharger fond, nos armes et pas. de pouvoir euh, continuer la partie euh, et de retourner euh, là où en fait on l'étude plus vite. Il faut faire attention que... Quand vous retournez là-bas, généralement il y a un spawn derrière vous, ce qui fait que bah, ça peut être dangereux, donc faut regarder ce qui va arriver du sas en fait. Donc vous vous mettez juste devant l'entrée de la porte du sas et vous les faites désassembler, tout ce qui arrive jusqu'à jusqu ce qu'il n'y en ait plus, vous les tuez et après normalement c'est bon vous pouvez retourner à la fenêtre du coup comme vous avez vu. Euh, à la il n'y a qu'un seul spawn euh, de base dans cette salle, faut laisser la porte fermée à ma gauche là tout de suite et euh, derrière du coup il y a une fenêtre et il y a un spawn au plafond donc dans les règles de zombie record on a le droit de bloquer de bloquer le spawn et c'est pas plus mal parce que en fait il se bloque tout seul quoi même si on fait attention à pas le bloquer il suffit d'une balle de, de l'arme pour le bloquer et du coup c'est vrai que ça peut être chiant si jamais c'était pas autorisé ce truc là du coup euh, J'espère que le montage vous a plu, franchement, je pense que j'ai envoyé du pâté quand même, c'était vraiment pas mal. Et euh, du coup, euh, je l'ai dit dans le montage que j'ai fait il n'y a pas longtemps à Swado, que je proposais les, mes services, en fait, que s'il y en avait qui voulait euh, un édit, quelque chose, eh ben, qui devait me contacter. Euh, avant c'était pas quelque chose que je faisais et euh, du coup euh, maintenant je me suis dit pourquoi pas mettre, euh, mettre ces capacités à profit euh, à, de, à certaines personnes bien sûr contre une rémunération on va pas se cacher hein, parce que à chaque fois je prends du temps je prends plus de 15 heures là par exemple pour celui là j'ai dû mettre 20 heures peut-être à le faire du coup, euh, du coup voilà, euh, je vais vous laisser du coup avec la, la, la dernière manche, la dernière manche la manche 70 où on est parti euh, dormir et malheureusement en fait on a eu une déconnexion à la fin. On a eu une déconnexion donc, pendant la nuit, euh, je sais pas quelle heure, 6h, heures, 7h heures, par là on a eu une déconnexion. Et euh, du coup on n'a pas pu continuer, on aurait bien voulu faire beaucoup plus. Maintenant c'est une, une map qui est poussable, euh, mais y a, il peut arriver quelques, quelques galères qui empêcheraient d'aller plus loin. En tout cas encore bien joué à mon coéquipier. Euh, puis voilà, bah, j'espère qu'en ce moment le, le, le contenu peut satisfaire certaines personnes. Moi en tout cas ça me fait plaisir en ce moment de rejouer. Euh, grâce à ma copine, j'ai l'opportunité d'avoir la fibre optique, donc de pouvoir proposer des lives et de pouvoir faire des vidéos. Euh, je pense pas reprendre les défis de tout de suite parce qu'il faudrait que je me relance dans une habitude et ce n'est pas vraiment, vraiment l'objectif. Je vais vraiment me concentrer sur le fait de faire des lives et au pire de faire des petites vidéos de temps en temps, des, des conneries comme ça comme j'ai sorti, ou sinon vraiment des montages de records. Euh, vu que j'ai du temps de faire des lives, bah, j'ai du temps de tenter des records et donc d'en avoir et, et, de faire des, et de faire des edits. Donc voilà, je vais vous laisser avec, euh, avec, euh, avec la dernière manche. Il y a ma tronche derrière depuis tout à l'heure, là tu me déranges tout derrière. Et du, fou, du coup, du coup, du coup, du coup, voilà. Bon, bah, je vous laisse et je vous remercie d'avoir regardé. Et ciao tout le monde. Pas... Finir Non, non. j'ai cru, plus... j'entends ah, nickel. Attends. Moi, oh, okay. c'est bien. Quoi oui. ah, si, je crois que c'est bon. Oh, attends, ouais. Tire une balle de côté, regarde. Ouais, non, prends pas ce risque. Ah, oui. si, c'est bon, on y est. Allouia. Allez, Ouais. Je suis plus content de me faire ces que la 65, quoi, ça a brisé. <rire> ouais, voilà, bravo, GG. On peut aller faire dodo. dodo dans le. C'est bon, toi d'habitude, c'est toi qui bloques les fenêtres, t'as pas de soucis <coughs> Non, je vais mettre un cure-dent de compète, on est bien. Ça sert à rien que je mette en deuxième, du coup Bah, bon, si tu veux l'assurer, mais normalement, non, pas besoin. Attends, juste, tu peux me le lire, me. Ah, non, non, je vais juste aller en chercher un autre. Thank you.